Salut les astros, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, un rapide tour de mon matériel de dessin, puisque vous êtes très nombreux à apprécier les dessins que je peux faire et qui sont publiés sur la chaîne et les vidéos sur l'astro dessin. Et beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à tout le monde. Quel est le matériel que tu utilises Quels sont tes crayons C'est quoi ce papier C'est quoi ta gomme C'est quoi ci C'est quoi ça Voilà, donc euh, voilà, j'ai rassemblé ici mon matériel. Hop on va faire le tour du matos. Alors, déjà, bah, les crayons. Les crayons gris. Donc, les crayons gris, c'est de la marque. Euh, alors, je mets ça dans le bon sens. Bruinzel. Marque Bruinzel, euh, c'est une boîte de 6 crayons 2H, 1H, euh, HB, 1B, 2B, 4B. Bon, là, visiblement, j'ai paumé le 4B. Euh, Il devait être ici. C'est une boîte de crayons graphite ne sont pas forcément les meilleurs. Hein. Je sais qu'il y a d'autres marques, mais l'avantage, c'est que tu, vous pouvez les trouver chez Lidl. Voilà, parce que ce sont les marques de crayons de chez Lidl dans une belle boîte métallique. Franchement, très très bonne marque. Ensuite, vous avez les estompes. Donc en trois tailles. Hein trois tailles. Euh, quoi que, c'est trois tailles. Non, ça c'est deux fois les mêmes. C'est deux fois la même taille. Voilà. Donc en deux tailles. Hein une petite et une grosse estampe. Donc les estompes, ça sert à estomper. Donc grosso modo, ça sert à étaler le graphite sur la feuille. Donc vous avez deux façons d'utiliser une estompe. Soit vous mettez le noir directement sur le crayon avec votre votre crayon. Et ensuite, vous venez étaler. Enfin, vous venez étaler. Vous venez dessiner comme si c'était un crayon. Un crayon flou. Tout simplement un crayon flot. voilà. Et puis deuxième côté, côté euh, qui restera toujours propre, c'est pour étaler le graphite qui est déjà sur la feuille. Euh, donc vous dessinez avec votre crayon sur votre feuille et ensuite vous, vous voulez étaler un détail ou étaler tout le, tout le graphite que vous avez mis, peu importe, mais ça c'est pour étaler le graphite qui est déjà sur la euh, feuille. Donc on utilise un grattoir, pour euh, venir de temps en temps euh, nettoyer ce côté-là. Hein. On gratte. C'est du papier, c'est une sorte de papier, euh, genre papier buvard. Hein. Vous savez, quand on était gamin, on utilisait du, du papier buvard pour étaler le crayon. Hein. Je m'en souviens encore quand j'étais gamin. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, le papier buvard. Voilà. Donc, on garde toujours ce côté-là propre. L'autre côté, lui, euh, il est noir, il est noir. Hein. Voilà. Euh, l'estompe, les crayons gris, l'estompe et le grattoir. Dans le grattoir, on y reviendra, mais il peut servir aussi à autre chose. Ensuite, euh, j'utilise aussi euh, des gommes. Alors les gommes, la première marque que j'ai utilisée, c'est la Stadler euh, Mars Plastique. C'est une gomme très connue euh, qu'on trouve dans tous les supermarchés. C'est une gomme blanche qui ne marque pas. N'utilisez hein, pas, de, pas des gommes roses ou des gommes bleues, ou je ne sais pas, très Enfin, c'est pas super, utiliser les gommes blanches. Donc j'utilisais celle-ci. L'avantage, c'est que je pouvais en couper euh, je, euh, des bouts. Hein. Je découpais des bouts, clac, clac, clac. Et ensuite, je faisais des pointes, des biseaux, des machins, euh, pour euh, avoir des, des outils euh, de gomme avec des diffé différents, euh, différents angles d'attaque pour le gommage. Donc moi, les gommes Stadler Mars Plastic, je les achetais par l'eau. Hein. Euh, souvent, on les voit par l'eau de 3 ou par l'eau de. Je sais pas quoi. À la rentrée des classes, vous pouvez faire le plein. Mais on, a, euh, on est vite débordé par tous les petits bouts de gomme qu'on perd et donc on est obligé de recouper pour refaire la gomme qu'on avait perdue, etc. Jusqu'à ce que Guillaume Martineau, hein, que j'ai connu d'ailleurs sur euh, le groupe euh, euh, dessin euh, astronomique et scientifique, je vous invite à on ira voir ça tout à l'heure, il m'a euh, dit voilà, eh ben, écoute Lolo, euh, moi j'utilise la gomme mythe La gomme mi de c'est ça. C'est une gomme qu'on peut euh, sculpter. D'ailleurs, moi, j'appellerais ça, euh, pas de pain mais une gomme à sculpter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être déposer, euh, déposer l'appellation. Hein. Donc, on peut faire euh, une petite, euh, petite pointe pour aller chercher un petit truc. On peut faire un tranchant, un tranchant très long pour euh, venir euh, euh, voilà, estomper une dorsale sur un dessin, euh, un dessin lunaire. On peut, voilà, on, peut, on peut utiliser juste un petit bout, comme ça. Hop, on peut leur euh, la malaxer, voilà. Et puis euh, voilà. C'est une gomme. Pâte à modeler. Donc ça s'achète sous cette forme-là. Donc il y en a des blanches et des grises. Donc j'ai pris la grise, elle est à 89 centimes chez Cultura. Ça le se trouver ailleurs aussi. Hein. Euh, voilà. Il y en a des blanches aussi. Les blanches sont plus chères, je ne sais pas pourquoi. Allez ouais, savoir. Voilà, et je l'ai mise dans une petite boîte, c'est une petite boîte que j'avais trouvée. Euh, c'est un c'était quoi C'était un truc pour, la, pour ma guitare électrique. Euh, digital processing, euh, digital tuner. C'était pour un accordeur de. Un accordeur de guitare. J'ai trouvé une petite boîte, donc c'est étanche, c'est bien. Ça permet à la gomme de ne pas sécher à l'intérieur. Donc les gommes. Je vais revenir là-dessus. Hein. Euh, ensuite, euh, donc on a vu ça de côté les gommes aussi euh, ensuite euh, ah oui le papier ah, le papier je suis bête donc j'ai du papier noir il y a aussi du papier blanc alors le papier blanc le papier blanc c'est le papier euh, machine euh, d'imprimante. n'allez hein. pas chercher euh, du papier euh, <coughs> euh, trop cher hein. voilà une ramette de papier vous faites euh, vous faites largement votre année voire plus hein. sinon en papier noir c'est un peu pas C'est un peu différent parce que ça se vend par euh, paquet de 12. Euh, je sais qu'il existe aussi des carnets. Ça, faut que j'en trouve hein, un petit carnet à spirale avec euh, des. C'est un bloc de moitié. Hein. Donc ça, c'est du A4. Donc c'est euh, c'est un papier assez épais. Hein, j'en ai un ici. Hein, ça s'entend. Hein. Très rigide. Hein, il ne il ne bouge pas. Là, ici, j'ai fait le dessin de M80, et M82. C'est mon premier dessin. papier noir donc c'est du 360 grammes au mètre carré 180 livres hein, pour les anglophones c'est du a4 bon ça coûte cher quand même hein. donc euh, voilà. ça coûte pas enfin, ça coûte cher tout est relatif hein. en astronomie euh, en fait ça coûte pas cher pour un astram puisque généralement euh, un astram y met quand même pas mal d'argent pour faire de l'astrophoto hein, euh, je pense qu'avec le budget Astrophoto, vous pouvez vous acheter euh, tout ce qu'il qu y a là, vous pouvez l'acheter dix euh, mille fois. Hein. Facile, hein. enfin dix mille fois, j'exagère peut-être. Donc ensuite, de papier noir, j'ai des crayons ben, pour aller avec le papier noir. Donc j'ai longtemps carburé avec un seul crayon. Hein. C'est la marque euh, euh, Faber-Castell. Faber-Castell, la collection euh, Albrecht Durer, et c'est du blanc numéro 101. Hop là. Ça fait des drôles d'effets de lumière. 101. Donc c'est un crayon, on va dire là je vais je vais vous faire un petit un crayon assez pâle. Voilà, là je vais utiliser une pression qui sera toujours la même. Voilà. C'est un crayon assez pâle. Donc il faut parfois appuyer très fort pour avoir un détail. Ou repasser, voilà, pour avoir un détail. Et du coup, on écrase la fibre du papier, et c'est difficile à gommer. Hein voilà. Donc c'est un petit peu, on va dire, pas terrible. Et je m'en suis vite rendu compte. Donc, ce que j'ai fait très récemment, c'est que je me suis acheté une panoplie de crayons clairs, pour compléter celui-ci. Alors... <coughs> On a alors, j'ai pris la marque, euh, la marque Derwent Drawing et la marque Comté à Paris. Hein, Celui-là, c'est à Comté à Paris. Alors, les Derwent Drawing, j'ai pris le Chinese White numéro 7200. C'est un blanc. Je vais, je vais garder la même pression que pour faire l'autre blanc, pas enfin le premier blanc. C'est un blanc un peu plus un peu plus marqué, un peu plus lumineux, un peu plus gras. Ce qui fait qu'on a, euh, on n'a pas forcément besoin d'appuyer beaucoup pour faire un détail. Voilà. OK. Euh, donc, ça permet effectivement d'être effacé plus facilement. Ensuite, euh, le comté à Paris, c'est un blanc très, très, très lumineux. On y va. Je vais garder la même pression alors ça s'entend parce que le graphite, c'est presque une craie, en fait. je pense que c'est une craie. Il est très, très lumineux. Très, très, très lumineux. Donc, à utiliser pour relever des détails. Donc, j'ai du, du coup, trois duretés différentes. Pour faire mes blancs. Voilà. Dans l'ordre. Et puis, pour terminer, je me suis acheté un gris. Un gris bleuté. Un gris bleuté. Alors ce gris bleuté, je ne vais pas forcément l'utiliser pour le papier noir. Je peux aussi l'utiliser pour le papier blanc. C'est l'avantage. Voilà. Donc c'est un, un il, il a la même luminance que le blanc qui est là, mais il est gris. Alors ça se voit pas forcément avec la caméra, mais il est gris voilà euh, pour les crayons blancs ensuite euh, qu'est ce que j'ai à vous montrer euh, oui alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir avec le grattoir je me suis aussi acheté une craie donc c'est une craie euh, de la marque Rembrandt euh, blanc voilà donc, ça, on l'utilise, hein, j'ai déjà fait une expérience ici, on l'utilise en frottant sur le grattoir pour en faire de la poudre. Une poudre qu'on va venir ensuite. Alors, avec, normalement, c'est avec un pinceau, mais on peut venir l'étaler. On peut venir l'étaler facilement, soit avec le doigt, soit avec un estompeur. Et euh, il existe une technique, une technique que je vais m'atteler à maîtriser, c'est au pinceau. Donc on utilise des pinceaux de différentes tailles et de différentes duretés. Des pinceaux durs, donc des brosses à euh, poils synthétiques, ou des pinceaux euh, souples, euh, type martre, euh, pour euh, donc euh, bah venir euh, caresser euh, la feuille. Euh, la feuille noire pour faire des, des nébulosités, etc. C'est l'équivalent de l'estompe, si vous voulez, mais euh, l'estompe, il y a une pression. Là, on est vraiment sur... Euh, on fait du, du dépôt dans les, dans les fibres, dans la fibre du papier. Donc il faut, à mon avis, un papier avec une fibre plus fine pour qu'elle puisse accrocher plus finement le, le détail, sinon je vais sans doute faire un dessin pas terrible avec ça. Voilà pour euh, les, le matériel type spécifique euh, crayon. Vous avez également un, un outil indispensable, c'est la lumière. Lumière rouge pour faire euh, du ciel profond. Euh, généralement, j'utilise la lumière rouge pour euh, le papier blanc. Et puis, euh, vous avez également la lampe blanche. Que j'utilise pour le lunaire, puisque pour le lunaire on n'a pas besoin de, créer de, de, de lumière rouge, vu que votre pupille va être euh, euh, sollicitée par la lumière lunaire. Hein, donc euh, voilà. Et le papier, enfin euh, le, le blanc sur du papier noir, c'est mieux hein, pour pouvoir dessiner au blanc. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le matériel hein, que j'utilise. Hein, les gommes, les crayons, les grattoirs, les crayons, le papier. Ah oui, non, dernière chose. Ah, J'ai oublié ce crayon-là. Donc je me suis acheté aussi un crayon noir. Noir de chez Noir. Parce que le gris, c'est bien beau le gris. Mais le gris, c'est du gris. Et quand on veut noircir une zone, mais vraiment très très noire, euh, quand on utilise du gris, On a un effet gris métallisé. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, Quand je veux éclaircir avec du gris sur du blanc, il y a un effet, euh, voilà, un effet gris métallique. Alors que quand j'utilise du noir, du noir de chez noir, il n'y a pas photo. pas photo hein c'est presque une gomme en tout cas pour le papier noir c'est presque une gomme et pour le papier blanc du coup euh, on a des zones noires très très marquées ce ça nous permet de faire du gris et puis vraiment les zones d'ombre avec du noir voilà pour compléter la panoplie un crayon noir assez gras hein donc je vais vous donner c'est du euh, noir ivoire donc ivory black numéro 7, euh, 6700 de chez euh, Derwent Drawing. Donc, euh, les Derwent Drawing, je les ai achetés chez Cultura. Le Faber-Castell, euh, je l'ai acheté chez Cultura. En fait, je crois que j'ai tout acheté chez Cultura. Euh, sauf peut-être euh, la gomme euh, Stadler que j'ai acheté en supermarché et cette boîte de crayon que j'ai acheté chez Lidl. Voilà, les estompes, les estompes, les estompes, les estompeurs, c'est de la marque Monali, également acheté chez Cultura. Voilà. Les amis, c'est fini. On se revoit bientôt. Allez, ciao